Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'élément principal de votre corps, l'eau. Il faut que vous sachiez que toute perte en eau peut entraîner des dégâts irréversibles au niveau de votre organisme. Le phénomène de déshydratation est un phénomène insidieux dont il faut savoir déceler les premiers signes. Car lorsqu'il est installé, il est difficile, voire parfois impossible, d'inverser le processus. Pourquoi cette vidéo bah Tout simplement parce que nous sommes au mois début juillet 2022 et que depuis quelques jours, je vois arriver mes patients avec des signes révélateurs d'une déshydratation. Ce sont des patients qui sont allés en vacances ou qui restent chez eux et qui tous ont le même problème ils n'ont, malgré la chaleur, pas suffisamment bu, ils n'ont pas de sensation de soif, ils ne savent pas repérer les besoins en nous de leur organisme. Or, tout à l'heure, une patiente me disait euh, « moi je ne me déshydrate pas, je ne transfère pas ». Mais au contraire, c'est encore pire, parce que non seulement vous ne transpirez pas, mais vous vous évaporez. Donc vous ne refroidissez pas votre corps, donc c'est encore plus dangereux pour vous. Elle venait me voir pour des douleurs musculaires de type contracture, crampes, mais en fait tout cela était dû à une inflammation secondaire à cette déshydratation qui réveillait des vieilles zones déjà soignée suite à des accidents, des fractures, des chocs, des chutes, etc. Une autre de mes patientes est venue me voir pour des douleurs qui lui rappelaient les débuts d'une sciatique extrêmement douloureuse qu'elle avait vue des années auparavant suite à un accident. Mais en fait, que s'est-il passé eh bien, Elle est revenue de vacances et elle avait mis la climatisation dans la voiture et donc elle ne s'est pas rendue compte qu'en fait elle était déshydratée. Et donc, elle, elle, elle ne buvait que 1 litre par jour. Comment savoir si hein, nous sommes déshydratés Ça, c'est difficile, mais il faut savoir qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut boire sans soif, boire régulièrement, une gorgée à la fois. Si vous voulez améliorer... Le goût de votre eau, ben c'est très simple, vous mettez une goutte d'huile essentielle par bouteille, une goutte seulement, hein, que ce soit du pamplemousse, de l'orange, du citron, de la menthe, euh, de l'anis, hein, c'est comme vous voulez, selon votre goût, ça va vous donner euh, plus envie de boire. Et en plus, vous aurez l'action de l'huile essentielle qui est un régulateur au niveau digestif, hein, notamment euh, la poivrée, hein, qui donne en plus une sensation de, de fraîcheur agréable. Voici quelques signes avant coureurs qui vous permettent d'agir rapidement. Donc euh, les crampes sont un signe de déshydratation en temps de chaleur. Vous avez bien sûr la, la bouche une sensation de, de salive plus épaisse. Hein, C'est important. Donc la salive normalement doit être hyaline, c'est-à-dire limpide. Lorsqu'elle s'épaissit, ça veut dire que eh bien vous êtes déshydraté. Ensuite, eh bien euh, vous avez des sensations, une sensation de fatigue, euh, de torpeur. Enfin bref. Euh, surtout, euh, n'attendez pas d'avoir des signes importants, euh, genre euh, torpeur, fatigue extrême et euh, signes neurologiques pour agir. Donc buvez, buvez, buvez, buvez sans soif, mais bien sûr buvez de l'eau. Et si vous voulez une boisson euh, euh, plus agréable, plus festive, eh bien il existe des bières sans alcool également. Donc ça vous y avez le droit de temps en temps. Il existe aussi des vins sans alcool. Euh, C'est tout à fait. Jouable, hein, Ça n'a rien à voir, mais euh, on peut se faire plaisir, ce n'est pas interdit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Simplement, mon conseil, buvez régulièrement, même sans soif. Hein, surtout, ne laissez pas votre corps se déshydrater, car vous risquez des problèmes majeurs. Vous avez en dessous de cet article dans le texte, le lien vers l'article sur la déshydratation et l'eau, je vous conseille de lire ça dans les détails, surtout si une personne présente des signes d'insolation hein, donc torpeur euh, difficulté à parler euh, immobilité etc rafraîchissez-la faites-la boire et si nécessaire appelez les pompiers si elle ne réagit pas ou appelez le médecin. Voilà c'est tout c'était le conseil euh, de l'été, alors si vous n'êtes pas déjà abonné, et eh bien je vous remercie de vous abonner dès maintenant et surtout d'appuyer sur la petite cloche de notification afin d'être informé à chaque parution d'une nouvelle vidéo. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo santé durable flash.